Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable yon nouvelle émission. Est-ce que tout bagaille en forme? Ben oui, ça va aller. Eh, m'ral nouvelle parce que ça va le faire un pile monde dans la République Plaisir. Monde yo té kidnappé, monde qui gen problème, monde qui nan gros difficulté, monde qui a passé misère, et bien moun sa yo, m'da capable c'est peut-être un soulagement pour moun sa yo et un pile l'autre monde tout qui yo même tes proche des alliés ben ça fait la peine. d'entrer de jeu, N'abdi rest in peace à qui gros chef de gang. Son nom c'est collègues est-ce que nous avons au niveau de la Croix des bouquets Collègue, à chaque fois, il prend la parole, ou est capable de dire que à trembler. Si » C'est on anglais, la a parlé, eh bien, il a langage qui ferme, il a avec fermeté et il a fait peur. Ou est capable même de poser des questions pour dire, mes amis, qui est mourir. Est-ce est que, est que ça, la police qui Est-ce que, est que ça, chrétiens chrétien vivant qui a mis la tête? Ben, écoutez, euh, depuis que ce, c'est l'homme, l'homme qui a mangé à tout moment. Et m'songe j'ai euh, gagné deux trois bandits qui te trouvent l'autre bandit qui dit pas gagné pas qu'à mourir gagner pourquoi mourir mais nous tout gagne pour nous mourir quand même écoutez collègues 400 mahozo monsieur est tombé alors pour le poser cette question dis, ben écoutez prod comment monsieur fait tomber Green réponse capable bah au pour le moment c'est que char manger monsieur alors gagner Yon drone moi metter en là besoin qu'on est-ce que c'est Magali parce que Fon dit que et collègues y une fixation sur Magali mais en même temps Magali te gon fixation sur yotou ça veut dire Yon t'a l'autre est-ce que c'est Blondet? est-ce que c'est demoiselle Yon nan chassayo? mais de toute manière c'est Yon nan chayo qui mange collègues. Négio, mal pote et jodi à la, et bien sortant de la, Négio tapé collègue. Mais pendant que tapé collègue, il faut dire que yon tout ben, tout géré, ils ont la, un petit bal là dans le village, la, parce que yon ben, a misé deux chars là, et bien chars yo a géré monsieur là. Mais c'est gros coup de bal qui a là. Mais entre-temps, pour ça qui concerne les de Boukea, mes amis, vous faut me dire bien que... Yon green émission pap suffit sous dossier collègue là parce que faut nous vini pour nous qui est ce collègue de yé, qui famille soti. premier bagaille pour dit tout c'est que collègue c'était un euh, taxi moto. Ok. Et, et m'bral vini avec toute l'autre information yo concernant collègue pour nous. Mais, faut dit que information ça me que son information qui fait un peu le bien. Et pour. Euh, à colis lio, ça fait vraiment mal. Écoutez, gon l'autre vidéo qui viral sous réseaux sociaux. Vidéo côté que n'a dit c'est à vite l'homme, est-ce que c'est vite l'homme qui mouille? Non, ok. Et premier bagaille pour non que, moun ça pas semble à vite l'homme, même, même, même, même, ok. Et puis deuxième bagaille c'est que, eh, et, swap gade à terre, ça son moi chouéon. Vite l'homme lui-même, li, li gon visage allongé. Donc, l'énoncé faner el faut que nous pas fait tête non, illusion. Mais ça qui concerne nous aujourd'hui à la, c'est dossier ces collègue là. collègues. 400 Maozo, je te dit que après départ pour euh, pays États-Unis, bas la base est capable de devenir plus fort, plus fragile, mais comme ça tout, fragile dans le sens que pose un peu de problème, mais elle est capable de être très vulnérable. Ça veut dire que les gens sont de gagner des problème. Parce que les gens gagner opération simultanée qui fait, c'est un peu difficile de coordonner ça. Si, nous sommes capables de dire 400 maos au complet, et l'équipe l'ammonce joue un peu même côté avec l'équipe collègue pour être capable de bataille, ça capable de vivre là. Mais écoutez, après départ, yon yon, et bien bien là, nous sommes capables de dire Ça veut dire, tout le là, bagaille ba Et la police lui même lui à frapper fort. Donc, je pense que les gens qui ont à bravo pour la police. Mais écoutez, collègues tombés, e, tout le monde qui a mis tête des bouquets, un e maximum de précautions. Parce que à chaque fois, il y a base, soldat ou un chef, eh bien, les gens qui ont mis les pieds à terre à tout, capable c'est Ce n'est pas conseil ma parce que nous nous, gens nous dit que comme si l'aime ou est-ce ça m'était prêt façon pas, mais puis ça juste paraît comme on conseil. Mais ne, go, nous C'est nous-mêmes qui ne pouvons pas passer. Ça veut dire que les ça ne nous pour personne ne pas passer dans la zone. Même si nous avons sérieux, nous devons régler fond poser quitter la police, mais nous Collègue tombé, avec biographie Collègue collègues pour nous, s'il vous plaît. Dans la prochaine émission, nous devons quito avec euh, deux voices. Deux voices concernant. Deux émissions que moi j'ai fait concernant l'agissement de certains alliés de 400 Marozo ou certains soldats de 400 Marozo, côté que j'ai parlé de Pellebrun qui a eu un problème avec collègues collègue et qui traversait à la base il l'homme apporté un petit éclaircissement sur ça. J'ai parlé d'exactions de qui a fait côté que j'ai eu un individu, t'a eu des bandits. Et m'te déjà dit que ma mène information pour connaître si c'est bandit ou pas. Et m'te dit que yon de moun sa yo qui pas bandit. Et collègue te vini. Bon, les li mêmes li te vini avec yon question démenti. Mais est-ce que c'est pas tenant ligne que m'nan li que te allé? Deux derniers voices sa yo. M'ta capable de dire ces deux derniers voices. Collègues, 400 maosu. Et puis après, on a ap avec yon émission. Conté que, Monsieur t'a fait biographie, les collègue, on a avec euh, émission sa yo, parce que ça fait nous du bien. En peuple monde qui passe pas citoyen ça, qui prennent le aime et qui parle qu'on aime tout qui. Quand exaction collègue fait. Eh bien, c'est évident parmi exaction ça y est. L'élite fait est policiers, elle fait chanter, chanter gang. L'élite qui est petits jeunes non tout. Eh bien.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 je là, ne suis pas là, je ne suis pas personnel je ne pas là, je suis je dis suis pas là, je suis les là, je tirer suis pas là, je suis pas je ne suis pas je suis pas je suis les pas je ne suis pas je pas et là, je suis allé pour me tirer sur lui. Par contre, si a fait un, je suis Je suis allé. Je suis Je suis suis allé. Je suis allé. Je suis allé. Je suis allé. Je suis allé. Je suis si ce n'est pas jamais dans ma vie, je ne peux pas faire un. Je ne peux pas faire un. Parce que je respecte ce que je veux dire un allié L'allié est son gros force. Et moi-même avec Pellebrin, Lebrun, je ne peux pas faire un. Père Lebrun a fait Pour retourner retourne dans le territoire, où il a placé le chef. Il a doit un place contre les frais. les chefs là, fouettes, la, la chauffer, jabli, Et ce n'est pas un problème, nous, gagnons. Et pas parce que vous avez via, et pas parce qu vous dis, c est... C est que vous avez via, vous dites, c'est son problème. Son travers c'est ce qu'il il va il va Regardez, Vous des vous faut de, de, de. de, <rire> que nous nous respectons qu ce qu'il veut dire, One. Après ça, pour ne qui besoin de la tête la tête Les diables, en première position, je que nous tirions les nègres de ce qu'ils sont dans la Par contre, les ça sont innocents. Et même lorsqu'ils sont innocents, nous faisons nos cadeaux de victoire, je dis. Les jours que me prends rapport, je compte de nous-mêmes encore, dans le et fait. fait. Et quand ça fait, je nous faire des autres de rentrer dans le parce que je suis rentré sous les grands lâches. Je je sous, je suis Et sous, je suis sous, lundi. Je suis sous, lundi je sous, lundi lundi je sous, je me m'a pilé, de me Je ne on des lâches. Je ça. Parce que c'est gang. Je suis Je suis un homme. Je suis un Je un Je suis Je Je suis un homme. Je suis Je suis Je suis Coup mal comprendre et c'est ça qui nous fait qu a fait connaître ma nous bon après-midi que dieu vous bénisse bonjour bonsoir les monde comment nous bonjour de matin bonjour de après-midi bonsoir nous qui ça pour l'autre monde qui est parce que elle pour dire il tire trois bandits trois individus dans dans Michou et next pas bandit et next ça pas faire partie des bandits, next ça va pas conduire ensemble avec bandit. next ça a tirer Boba Siliman là elle pour dire next ça c'est la caillote c'est pendant qu'on était faire next il m'a dit faut que je rentre pendant que vous rentrer, vous déposer la ville, vous faites le négles, vous faites les négles rentrer, vous faites le négles rentrer, vous faites le négles rentrer, vous faites les rentrer, vous rentrer, vous les il fait policiers au al nan kote nèg yo nèg yo pa yo t'a camper derrière yo yo un en otage l'a regardé sa k'a fait là mais nèg la dit ke dit que monsieur derrière moto dit rien a pas a devant la même l'a sa k'a fait la et pou peut être ça pou onnivien avec lancha dit que yo sa ou mais pour ça ça a tiré na gyo. Dès que gardé. Monsieur ça gardé réaction fait là. Tout le monde t'a camper réaction fait. Monde qui qui doit déplacer, monde qui qui doit camper réaction vous fait, réaction fait tout le monde gardé. Pour ça tous les Et ça puis mal on tout là. Ça, ça, ça, ça, la police. police. Ah, ça, la police mon cher. Ah, bah, ça, ça, ça, ah, la police ça, ça, ça, ça, protéger, ça, ça, ça, va dire même On même ça, ça, vous ça, ça, ça, ou même dans ce temps, je ne sais pas si je suis en train de faire un signal pas belle avec un peu de monde qui va tendre. Un peu de monde qui va passer devant Okiway et se manter à la balle de l'école. Et deuxièmement, tout, ça me croit des bouquets un bouquet bébé. Parce que pas qu'on ait l'idée de l'État pays qui vient nous faire un chit avec nous. Même si je ne avec l'autre base. Ça c'est deux. Troisièmement, je demande pour tout le monde que des bouquets En général de m'a je suis à notre que la que je que nous nous mettre de que sans que nous que que que nous même nous choisissons sécurité nous même personne nous nous sécurité nous mêmes parce que quatrième bagage que la police a fait là c'est prend machine mal passe passer pour le yo Vous kon au pour cob vous prend là en bas, ou allez avec de la machine Vous allez yo machine yo pas fait ni yo prend là depuis là grand ciel la même en dan, douan, grantia. Yo fon mou nan ramasse la boue ou pote ba yo. Tre le. 10 000 lo Gros brats yo. 7 000 lo la. Mouan yo. 2 000 lo Si yas yo. 1 000 lo la. Se konsanek yo passe machine yo. L'an mouman la kon dia. Se konsanek yo passe yo. Et pou koub yo passe yo. Imagino yo la boue pote je se vi. Waka passe machine yo pou koub. Mounyo telman imbecil. Léonard yo passe machine pour quoi comme ça. Plutôt nous contacter à moi. Nous connaissons un bon moyen passé ramasser cob pour Chaque passé ou bien c'est chaque 15 nous nous nous nous nous ouvert sans qu'il sans problème. c'est ça nous Et vous plus bonne journée.